Je m'appelle François Sauvageot, je suis mathématicien, et aujourd'hui j'aimerais vous parler de questions liées autour de la représentation des mathématiques, et en particulier des images mentales qui permettent de comprendre mieux un concept. Donc j'ai donné ici en exemple quelques images de mathématiques qui, quand elles sont expliquées, quand on arrive à les comprendre, permettent de comprendre des choses qui sont assez complexes. Alors, dans les choses les plus compliquées qu'on apprend au collège en particulier, il y a la notion de proportionnalité, on la prend un petit peu avant, mais c'est quand même quelque chose qui arrive à la notion de fraction et sur laquelle on a souvent des, des difficultés à comprendre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une proportion Vous voyez que quand je veux préparer des galettes pour des invités, je peux me poser plusieurs questions. Quels sont mes ingrédients Donc, en fonction du nombre d'invités que j'ai, je vais choisir une proportion de farine, par exemple, farine de blé noir, donc ici, en fonction du nombre de convives. Et on voit, évidemment, c'est toujours un peu à la louche, hein, mais on voit que c'est à peu près proportionnel. C'est-à-dire que ben, si j'essayais de faire 100 galettes, il me faudrait 3, ,3 kg 300 de, de farine. Et donc, c'est à peu près toujours cette proportion en pourcentage de galettes. Par contre, le temps de préparation, il n'est pas proportionnel. Tout simplement parce qu'il y a un temps de pause de la, de, la, de la pâte qui fait que ben, je vais de toute façon au moins prendre une heure à faire mes, mes galettes et éventuellement un peu plus si je dois faire 100 galettes, par exemple, évidemment, je vais prendre beaucoup de temps. Alors, si je dessine en noir la proportion de, de farine dont j'ai besoin en fonction du nombre de galettes, je vais obtenir une droite. Et si au contraire, euh, je, je fais le, mon temps de préparation, j'obtiens une autre droite mais vous voyez qu'il y a une petite différence, il y en a une en fait qui passe par l'origine, qui passe par zéro, et l'autre qui ne passe pas par zéro. La première situation est une situation de proportionnalité. On dit qu'on a un rapport de proportionnalité, un coefficient de proportionnalité. Et souvent, on l'explique en disant qu'il y a proportion, parce que dans le dessin de tout à l'heure, quand je fais le rapport entre une quantité A de galettes et une quantité B de farine. Le rapport A sur B ne varie pas dans le tableau. Autrement dit, si j'en prends un autre, A sur B est égal à C sur D. On parle souvent de produits en croix. Moi, j'aimerais l'appeler papillon la proportionnalité. Alors, j'aimerais expliquer pourquoi et comment on peut s'en servir pour faire des pourcentages. Donc, un pourcentage, c'est pour 100 quelque chose. Ici, pour 100 galettes, j'ai besoin de R, ici, R kg de, de farine ou de R, c'est mon temps, mais le temps n'est pas une proportionnalité. Donc la pente de cette droite, c'est ce pourcentage, comme dans une côte, un pourcentage euh, donc, qui correspond euh, finalement à la progression euh, pour euh, 100 pas, pour 100 km, de combien est-ce qu'on avance. Ici, c'est le nombre de galettes, mais donc euh, dire que A et B et euh, C et D sont dans le tableau, ça veut dire qu'ils co correspondent au même pourcentage, et les deux points A et B, et de coordonnées A et B et de coordonnées C et D, sont tous les deux alignés sur cette droite. Ça veut dire que le pourcentage qui, en fait, représente une espèce de multiplication à trou. combien est-ce qu'il faut euh, que je multiplie A, euh, par quoi faut-il que je multiplie pour obtenir B Donc ça, c'est B égale P fois A, C, égale c fois P égale B aussi. Et bien, si le, la proportion et le pourcentage petit p est le même, ben, la situation est donc une situation de proportionnalité. Qu'est-ce qui se passe quand, en fait, il n'y a pas de proportionnalité Eh bien, euh, vous voyez sur ce dessin, l'interprétation de la quantité... Uh, AD moins BC, et donc plutôt que de regarder ce produit en croix uh, l'égalité de deux nombres, j'ai envie de uh, A sur B et C sur D qui sont difficiles à comprendre, je préfère regarder l'addition, uh, l'égalité des nombres AD et BC. Pourquoi Parce que le fait qu'il y ait proportionnalité va se dire sous la forme AD égale BC, et le fait qu'il n'y ait pas proportionnalité me dit que AD moins BC n'est pas nul. Et qu'est-ce que c'est que ce AD moins BC C'est tout simplement la surface du parallélogramme engendré par les deux points AB et CD. Pourquoi Parce que vous voyez que quand AB et CD sont en fait alignés, quand ils sont tous les deux sur la même droite, eh bien le parallélogramme qu'il forme en fait est aplati, il n'a pas de surface, on ne voit pas cette surface. Mais dès qu'il s'écarte, on va voir apparaître un parallélogramme et ce AD-BC représente la surface de ce parallélogramme. Autrement dit, si je sais dessiner mes situations à partir de ce parallélogramme, je vais voir tout de suite si ce parallélogramme est ou pas, Aplati, et si ou pas la surface que je calcule avec est nulle. Et c'est ça l'interprétation géométrique que je propose de la proportionnalité. Voilà, je vous remercie.